Très bien. Euh, du coup, j'ai aussi envie de te poser une question par rapport à la formation. Je sais que toi-même, tu es formateur, donc tu, tu, tu crois en ça. Mais quand est-ce que tu as pris conscience de l'importance de la formation dans ta propre vie Comment est-ce que tu te formes toi-même aujourd'hui euh, Et qu'est-ce yes. que tu dis aux gens qui sont dubitatifs ou qui croient que tout se trouve gratuitement sur Internet <rire> Alors, au niveau de la formation, c'est un nouvel exemple que je vous donne maintenant. J'aime toujours... Quand les personnes me disent « ouais, les formations, etc. », parce que même des fois quand je parle, je, moi je me fonds beaucoup, tu vois, je, pour te donner quelques chiffres, sur, rien que sur les, les, les un, un an, un an et demi qui sont passés, j'ai investi près de, près de 45 000 dollars, là, tu vois. Donc, j'ai vraiment investi massivement sur moi et quand les gens, en fait, quand je dis ça aux gens, ils se disent « ah, mais c'est n'importe quoi, c'est ces histoires de formation, je pense que toi, toi également, tu dois un peu vivre ça, Philippe. » Mais j'aime toujours les renvoyer vers la vidéo de j'ai Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo de Didi avec euh, Ray Diallo. Oui, excellent. Ouais. Donc, excellent. Je, donc, j'envoie je, je, toujours ce lien. Je dis, je, et tout, je pense que tout le monde qui est là, mettez-le nous dans les commentaires. Je pense que tout le monde connaît Didi. Allez juste taper Didi en anglais, and his mentor, avec son mentor. Et vous allez voir comment en fait, Didi pourtant, à 800... Il, peut-être 800, 850 millions euh, de patrimoine, il continue à se former auprès de quelqu'un qui a 18,7 milliards de dollars de, de patrimoine. Il, il écoute comme un gamin, comme un gamin Il devant... écoute comme… Il est comme ça, il est comme <rire> ça, c'est vraiment ça. Donc, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit… Donc, nous, on est qui, en fait, pour dire qu'on n'a pas besoin de ça, alors que Didier, lui, à son niveau, il continue parce qu'il veut… Je pense que son objectif, c'est bien évidemment franchir le milliard. Donc, Quelqu'un qui voit ça et, que, et qui et à qui on va dire non, écoute, prends une formation, je sais pas quoi, une formation pour t'apprendre comment faire ça et qui va dire non, je pas besoin de ça. Entre guillemets, cette personne est qui pour dire que quand en voyant Didi, c'est un exemple à suivre, moi, c'est un modèle pour moi. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne et comme… Le jour où tu arrêtes d'apprendre, en fait, tu ne progresses plus quoi. Moi, il a pas de, je ne peux ne pas apprendre, donc je suis dans des masterminds, etc. Et honnêtement, moi j'ai, en termes de formation, euh, moi j'ai euh, comment dire, j'ai bon j'ai suivi des formations en immobilier bien évidemment. Euh, donc euh, je me suis formé auprès de plusieurs infopreneurs en immobilier en France et au Québec et ça m'a permis de, de, de développer ma ma propre méthode. Après j'ai pris des coachs, j'ai pris coachs business, donc vraiment pour développer mon business et aussi des coachs au niveau du mindset en fait. Donc là par exemple, je suis un programme au sein de l'institut, c'est institut des neurosciences appliquées du Québec avec Martin Latulipe qui est un de mes, enfin qui mon coach et mon mentor. Donc c'est pour vraiment apprendre comment fonctionne en fait le cerveau, c'est-à-dire comment fonctionne, comment les personnes réfléchissent. Il est bien, il est bien la tulipe, il est bien la tulipe. Il est il est excellent. Ah, lui, là je l'ai rejoint depuis août dernier. Ah non, c'est, à dire c'est, ça, n'a plus rien à voir parce que tu en fait tu arrives à comprendre déjà, tu arrives à te comprendre toi-même déjà, tu arrives à comprendre ce que les, comment les gens fonctionnent et pourquoi en fait les gens des fois ils fonctionnent ou ils agissent de telle manière. Après bon, toi tu peux t'adapter par rapport à ça, tu vois. Donc clairement c'est, pour moi la formation c'est, c'est, pour moi c'est indispensable et aussi tout à l'heure on a parlé de se mettre en danger, tu vois. On a parlé de se mettre en danger. Je veux te parler par exemple de mon pro, enfin de mon. J'ai même vu qu'il y a, a quelqu'un qui a mis son nom, là, euh, euh, le nom de mon coach qui s'appelle, euh, de mon ancien coach qui s'appelle Jonathan. Ouais. lorsqu'il lorsqu m'a accompagné par exemple, lo lorsqu'il m'a accompagné, moi j'ai pris son, moi j'avais pris son coaching. Et euh, et en fait, ce que j'ai obtenu de ça, en fait la leçon que j'ai appris de ça, c'est que. Lorsque tu vas apprendre, si, si en fait, quand tu investis sur toi, si ça ne te fait pas mal, entre guillemets, si ça ne va pas fonctionner, en fait. Si tu, parce que tu, si tu investis, par exemple, si tu vas, si tu as, par exemple, volé une formation, les gens qui font ça, c'est-à-dire, ils se partagent des formations entre eux, où ils vont hacker le compte de quelqu'un pour, pour obtenir la formation, ils vont tout faire, en fait, si tu veux, pour obtenir le truc gratuitement. Mais certes, la personne va avoir l'information, et même moi, parmi mes formations, dans mes formations, et je, ça, je ne dis même rien, je sais qu'il y a des personnes qui... Partage, on le voit très bien avec l'école. Il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours. Il y a toujours, tu vois toujours. non Il y a toujours, mais l'engagement n'est pas le même quand tu investis dans toi et quand tu as entre guillemets volé la chose en fait. Clair. Parce que tu vas pas, tu vas, tu vas pas percevoir la chose de la même façon. C'est-à-dire limite tu vas négliger le fait qu'on soit venu te dire que eh hey, tiens voilà la formation de Philippe prends, voilà c'est ton patron ne dit à personne hein, tu as compris La personne qui va aller suivre la formation là, je peux, t'assurer qu'elle a peut-être 80% de chances de rater. Pourquoi Parce que l'engagement n'est pas là et il n'est pas sorti de sa zone de confort. Moi, par exemple, quand j'ai pris mon coaching avec mon coach, avec mon premier coach là, bon, moi je suis très transparent au niveau des chiffres, ça m'a coûté 6 000 euros. Tu vois. Et maintenant, je vais te dire que lorsque déjà, j'ai payé ces 6 000 euros là et derrière, je ne savais pas comment j'allais payer. Et donc je me suis engagé avec lui et même lui, et c'est là aussi où le coach ou oh, le mentor joue un rôle, c'est qu'il m'a dit, tu ne t'inquiète pas, on va faire en sorte que tu trouves, que tu trouves de quoi payer en fait. Et bon, après, pour ceux qui me suivent, hein, je ne parle pas niveau immobilier, mais plutôt niveau business, ils savent ce que ça a donné. Et c'est beau de dire que ça part du fait que, voilà, euh, on, on a parlé de, de, de, de, de, de, de se mettre en danger euh, euh, tout à l'heure, la prise de risque. Tu vois, donc, c'est sûr que par exemple, en étant dormi en me disant que, oh, je dois payer le gars à 6 000 euros, comment je veux le faire Donc, tu es sûr que je suis allé chercher comment, je suis allé bosser, bosser, et j'ai pu le, finalement, j'ai pu le payer. Et une fois de plus, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quelle, quelle, quelle aurait été la pire des choses qui m'arrivent, même si je m'étais planté. Si j'avais pas eu l'argent, bah, je pas, pas pu, entre guillemets, payer. Et si je m'étais planté, bon, j'allais me dire, bon, ok, le son à prise et C'est un peu ça. Non, mais, là, non, mais le, le principe, il est très vrai, ce qui ne te coûte pas. Et c'est pour ça que parfois, les gens ont du mal à comprendre que certaines de mes formations soient à des prix euh, élevés. Moi, j'ai des gens qui ont pris des formations chez moi, même... à à 1200 euros, même parfois à 1500 euros, euh, depuis un an, il n'a jamais, jamais ouvert la formation. Stop. Mais tu sais, tu, tu, tu, tu, sais, tu sais à quoi c'est dû Tu sais à quoi c'est dû ça Vas-y vas-y vas-y. C'est lié au prix. Oui. Parce que tu, je, te, je te garantis que si cette même personne avait pris 10 000 comment qu'elle aurait déjà... à fait. Toi? Mais, mais, moi, même. Mais moi je l'ai fait. Je dis moi mais il y a les formations que j'ai prises aujourd'hui à 1000 même parfois à 1500 euros, je prends la formation. Là sur le coup parce que le, le speech de vente est très bon, je la prends, et bien je, sûr. je ne l'ai pas ouvert. Oui. Je ne l'ai pas mais. ouvert. Mais si elle m'avait coûté 15 000 euros, tu es sûr, sûr que je l'aurais déjà. Moi, un, un, un, un, un autre c'est qui je me forme je, je, je pense que tout le monde le connaît. Je, je te l'ai dit la dernière fois, c'est Dan Locke. Oui. Dan Locke, je suis dans son.. Je, je, je me fais former par, enfin, par lui et son équipe. Car.. Rien que la for je te parle, je te parle pas du mentorat hein. rien que la formation vidéo 10 000 dollars US mais tu peux je, mais j'ai torché sa formation etc. mais je te mais j'applique et, et derrière derrière j'ai rentabilisé sa formation mais fois je sais pas combien mais quand tu, entre guillemets si ce que tu payes ça te fait pas mal c'est comme quand tu achètes un t-shirt imagine tu vas, tu, vas acheter, tu vas acheter un t-shirt Prada tu, tu vas acheter un t-shirt H&M ou je ne sais pas combien ou tu vas au marché tu achètes un t-shirt à 2 euros ça peut être le même T-shirt, tu, tu vas chez Gucci, c'est le même T-shirt, hein. mais, mais le même. pas le même. Mais oui, tu ne vas, vas pas repasser ton T-shirt Gucci de la même façon que tu repasses ton T-shirt que tu as acheté au souk. Tu as... mais, <rire> mais, mais, mais tu le vois dans tout, même quand tu achètes une nouvelle chaussure neuve, tu n'as pas envie que quelqu'un te marche dessus. Bien sûr. En fait, Bien ça sûr. se voit dans tout. En fait, tout ce qui a de la valeur pour toi, tu, tu, te, tu te comportes avec Exactement. une manière différente. Oh, la même chaussure. Quand on va te marcher dessus 3, 4, 5 fois, bon, elle va devenir comme les autres chaussures. Exactement. <rire> Exactement. Mais, et, et, mais les gens ne comprennent pas. C'est la même chose en business, en fait. Hein. C'est la même chose. Et c'est la même chose même pour les formations. Parce que les gens disent, oui, les formations, etc. C'est la même chose, gars. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est que... Tu vas, c'est comme si, on te, comme si on, te, on te donne, on te donne, je sais pas, on va te donner quelque chose. En tout cas, pour moi, ce qui est peu qu cher n'a pas de valeur, en fait, clairement. c'est Pour même faire les choses simplement, c'est que ce qui est peu qu cher n'a pas de valeur. Et les gens, en fait, ils perçoivent pas ça parce que quand on va se dire oui, les formations, oui, pour. Des fois, tu as des gars, ils disent, ouais, pourquoi, pourquoi tu passes ça gratuit Joe, tra... euh, <rire> les, les, les, les, c'est-à-dire le temps que je passe à lire. Un machin, toi tu Non, c'est à un moment donné. C'est moi, moi, moi aussi. Je vais dire, ouais, je te donne ça gratuitement. Écoute, j'ai un poste post à pourvoir. Viens travailler gratuitement chez moi. Ouais. C'est ouais. la même chose. C'est la même chose en fait. Donc, non, euh... mais non, mais en, non. Fait, en fait, en fait, beaucoup de gens, beaucoup, hein, mais c'est en train de changer petit à petit. Mais beaucoup de gens n'ont pas encore compris. C'est quoi que c'est Martin Latulip qui expliquait ça? L'industrie de l'infopreneuriat, c'est plus de C'est 196 millions, milliards de dollars alors que la musique, c'est plus. C'est plus. C'est-à-dire le, le, le, le, le, le marché, j les le marché du, du c'est le marché du e-learning. Ouais du e-learning, oui. 325 milliards de dollars en 2025. Ah mais voilà, en oh, 2025, ça c'est le chiffre à avoir. Infopreneur, 46 milliards. On wow. soit des questions. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est-à-dire c'est que c'est qu'il y a un truc en fait derrière. Et maintenant quand tu vas et, et quand tu vas dire aux gens, bah écoute, viens, je t'apprends comment faire. Ah non, moi je pensais que c'était gratuit. Non. Ouais. Pas non, mais, non, mais en fait, en fait, en fait, le, le truc, c'est que ce que moi j'explique aux gens maintenant, c'est qu'en fait, c'est pour ton bien que je oui. te donne pas ça gratuitement. Mais j'ai eu non. le cas de figure même avec mon propre petit frère. C'est-à-dire même mon propre mmh. petit frère m'a dit, ouais, franchement, euh, je veux avoir accès à tes formations. <rire> mon propre petit frère, hein. <rire> euh, le, même, même, le, le mien c'est pareil, hein, voilà. pareil. Les gars sont les petits là sont terribles. Voilà. Je, je lui ai dit, je ne peux pas te donner ça gratuitement. Je mmh. ne peux pas te donner la formation gratuitement. Parce que je sais très bien que banaler, ça ne va pas t'aider si tu la prends mmh. gratuitement. Il faut que tu payes. Mmh. Que tu ça. me dises que tu n'as pas l'argent pour payer tout de suite. On peut trouver des modalités. On peut trouver les moyens de de, de, de, de, de compenser. Mais mmh. il faut que tu payes. Il faut que ça mmh. te coûte. Parce que plus ça va te coûter. Ouais. En fait, si si pas mal, si ça' si si, si si on parle on parle d'un confort. Donc si, si quand on paye, on se dit pas que ah, quand même, je viens, de, je viens de faire un investissement dont j'ai intérêt vraiment à, à me bouger le derrière pour que ça fasse quelque chose, tu vois. Et je comprends, ton, je comprends tout à fait ton point de... Et c'est très bien que tu lui dis ça. Parce que sinon, sinon ça si, ne rentre pas. Mais honnêtement, ça... ça c'est-à-dire... est ce que, que j'ai dit aux gens, c'est-à-dire, c'est que c'est un investissement. Voilà. Euh, nous, c'est... On a passé du temps dessus. Pareil, même quand quand je quand on va voir des. On parlait de Martin Latulib, quand on va voir euh, du, les, les, les, les Danok, etc. C'est des gars qui ont. Entre, Martin, On parle de Martin Latulib. Martin Latulib, il a 21 ans de carrière derrière lui. Tu vois Donc, quand par exemple, moi, je, quand, quand je suis mes séances de coaching avec lui, donc peut-être moi, je vais partir dans tous les sens. Je vais dire que oh, oui, Martin, je vais faire ça, ça, ça, ça, ça. Lui, il a fait tout ce que je suis en train de vous de dire et il s'est planté. Donc, il me dit ce matin, il me dit Florent, calme-toi, fais juste ça. Là, je dis, ah oui, ne, ne perds pas ton temps, ne perds pas ton te temps, pas <rire> temps en fait, tu vois? donc tu imagines le temps que, tu... c'est ça en fait, c'est que, le, le fait de suivre une formation, ça te fait gagner du temps, mais de façon, tu gagnes, des, moi j'ai gagné des années et des années et des années par rapport à ce que j'aurais pu faire de manière normale, je sais même pas si je l'aurais fait même normalement, tu vois, donc clairement, euh, je suis tout à ça, fait c'est euh, ça, ça. ça, ça, ça l'intérêt quoi, le, le, le, le... Le, le... Non mais je, je, je voulais qu'on insiste sur ce point parce que ça permet quand même de conscientiser aussi notre audience qui n'est pas encore très habituée finalement parce que l'audience occidentale, il y a beaucoup d'infopreneurs de, de, de, dedans euh, mmh. l'audience africaine un peu moins même ouais. black en général un peu moins et même en termes de, on, on connaît quelques gourous et la difficulté que certains ont souvent justement c'est qu'ils ne se reconnaissent pas forcément chez ces euh, mmh. dans le discours que ces gars là ont et quand ils vont chez des gars chez qui se reconnaissent comme toi moi il y a maintenant d'autres barrières autant ils se reconnaissent Autant maintenant acheter. Et pourtant, je me suis rendu compte que les gars, mais en fait, on a on a toujours payé de l'information, en fait. Quand tu es à l'école, ah oui. qu'est-ce que tu payes à l'école ah oui Qu'est-ce que tu payes à Qu'est-ce que tu payes à maternelle, au primaire, au collège, ah, à l'université Tu, payes de, tu <rire> payes de l'information. Tu payes de <rire> l'information. <rire> <rire> en plus, j'ai fait, fait une vidéo. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. J'ai fait une vidéo sur l'arnaque des écoles de commerce et des programmes de MB. Tu as vu cette ouais, vidéo ouais j'ai vu ça. <rire> ça t'a attiré les commentaires. <rire> hein? J'ai même des profs. Je ne vais même pas citer des écoles, de certaines écoles qui m'ont écrit. Ah ouais. Ils m'ont écrit. Et moi, j'ai dit, les gars, je ne suis pas d'accord avec votre, avec votre apprentissage. Parce que clairement, je vais reprendre cet exemple de, de MBA. Et pour les personnes qui nous suivent, tu vas aller investir 150 000 dollars dans un MBA pour t'apprendre. Et tu vas... OK, tu vas avoir 20 d'augmentation. 20, 25 d'augmentation. La finalité d'asse... Quelle est, la, quelle est la grosse valeur ajoutée par rapport à ça d'ailleurs C'est que, OK, tu as, tu, as, tu as plus de salaire, euh, on s'entend bien, salaire brut, j'avais donné l'exemple. En fait, j'avais donné l'exemple par rapport à un cachot de 1500 dollars que tu peux avoir par mois. Et j'avais montré le comparatif par rapport à, au, au MBA. Clairement, en investissant aujourd'hui, tu peux investir dans une formation de 2-3 000 dollars, peu importe, ou 2-3 000 euros, qui va t'apprendre comment... faire une transaction immobilière qui va te payer plus que le gars qui a même, même peut-être fait Harvard University en MBA. Mais c'est le cas, mais c'est le cas, moi, moi, moi bon j'ambitionne dans quelques années, mais vraiment dans quelques années, d'embaucher des gars qui ont travaillé, qui ont, qui ont, qui ont fait avoir. Mais attends, j'ai un exemple très simple, un membre de mon équipe, il sort des arts et métier Ah voilà. j'ai des ingénieurs dans mon équipe, Murt donc c'est pour te dire, tu vois, donc clairement, et, et quelqu'un quelqu qui, tu vois, sais tu, tu peux facilement trouver quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a fait l'équipe et qui va booster. Tout à fait. Tu vois parce qu'en fait, Mais le... le coup n'aura pas été le même <rire> par rapport à oui, l'apprentissage.